Salut, c'est Sébastien, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo mindset, mindset d'entrepreneur. Je vais te parler un petit peu de mon actualité et pourquoi finalement j'ai cette actualité, pourquoi j'ai ces résultats. On va parler de ça dans cette vidéo, mais comme tu le sais juste avant, générique. Alors dans cette vidéo, effectivement, on va parler d'entrepreneuriat, tu le sais si tu suis cette chaîne YouTube. Moi, je suis entrepreneur depuis maintenant euh, pratiquement 25 ans dans différents domaines, donc des domaines où j'ai réussi, d'autres que j'ai réussi également, mais que finalement, euh, c'est avéré d'un échec par la suite. La vie d'entrepreneur, c'est ça, c'est vraiment eh bien, avoir son lot de réussite, son lot d'échec, il y en aura forcément. Mais moi je préfère effectivement bah, avoir des échecs et euh, bah, tout simplement les accepter et remonter de plus belle que plutôt de vivre dans le regret, hein, dans le regret de finalement euh, n'avoir rien fait. Euh, comme beaucoup de personnes qui, qui ont beaucoup d'idées, mais qui finalement ne font rien. Et puis il y a aussi ceux qui se euh, voilà, sont lancés depuis quelques années et qui sous prétexte que ça fonctionne bien, bah, ça y est, ils se revendiquent les meilleurs entrepreneurs du monde. Mais un entrepreneuriat, c'est aussi dans la longueur qu'on le voit. Parce que j'ai beaucoup de personnes qui euh, qui se définissent entrepreneurs, euh, très bien, très bien, et euh, qui ont du succès, très bien aussi. Mais on verra dans le temps, on verra sur la longueur s'ils seront toujours là, et qu ont, qu quels seront finalement leurs résultats. Là en ce moment, et j'ai signé samedi dernier 23 appartements en sous-location. D'accord, 23 appartements en sous-location dans un immeuble. Donc, j'ai pris beaucoup de risques puisque bah, tu te doutes bien que 23 appartements sous-location, ça fait un petit peu d'argent. Mais encore une fois, son risque est toujours lié eh bien, à sa capacité financière. Tu es obligé de démarrer avec 23 appartements. Tu peux très bien te lancer avec 1 2 3 comme moi j'ai pu faire. Ce que je veux dire par là, c'est que euh, la réussite, on se la crée. La réussite, ce n'est pas un coup de chance. Euh, non, c'est pas un coup de chance, c'est juste qu'on a mis tellement de choses en place que oui, la chance, si on peut parler de chance, bah on l'a provoquée la chance. On l'a amené cette chance effectivement à venir sur nous. Mais c'est le fruit du travail. Euh, moi, je suis quelqu'un qui est entrepreneur depuis tout jeune. Je n'ai rien obtenu sans rien foutre. Hein. Enfin, qu'on soit très clair. C'est en vous bougeant le derrière, c'est en, en croyant à vos projets que vous allez avoir vos résultats. C'est bien beau d'avoir des belles idées, mais si derrière tu fais rien et euh, t'attends que ça se passe, ou tu regardes quelques vidéos YouTube sur Internet et que tu te dis euh, bah ouais euh, c'est bien, mais c'est pas assez. Bah oui, mais c'est aussi pour ça qu'il existe des vidéos, c'est aussi enfin des, des formations. C'est pour ça que je dispense des formations. C'est pour expliquer tout ça, pour expliquer justement comment faire étape par étape, mettre aussi à disposition des personnes qui qui vont être capables et eh bien de te, tout simplement de, de t'aider à mettre ça en place. C'est tout ça derrière que tu vas retrouver. Et oui, forcément, ça a un prix, forcément. Et tout ça, c'est du travail, c'est euh, des personnes qui t'accompagnent, c'est des formations complètes, professionnelles. Bref, c'est un sujet parmi tant d'autres. Mais moi, ce que j'ai remarqué, c'est que beaucoup de personnes euh, pensent que, bah, en fait, voilà, on regarde quelques vidéos sur YouTube et ça y est. Et ça y est, c'est parti, demain je fais la même chose. Bah non, bah non, parce que faire bosser. Il va falloir bosser, on n'obtient rien sans rien. Mais combien de personnes, j'entends, m'appellent en me disant, bah ouais, euh, j'ai vu que c'était possible, etc. Mais, euh, mais voilà, euh, combien je peux faire, combien je peux gagner. Euh, putain, mais c'est de l'entrepreneuriat, vous entreprenez. Donc euh, euh, arrêtez de croire qu'on va tout vous donner. Arrêtez de croire que. Euh, on va tout.. Comment je pourrais vous dire ça Quand vous prenez ou quand vous rejoignez un programme de formation d'un formateur qui a des résultats. Euh, oui, il va vous donner, il va vous partager son expérience, il va vous partager ses résultats, c'est ce que je fais. Mais arrêtez de croire qu'on va tout le temps tout vous donner. Et le problème en France, c'est qu'on vous a éduqué comme ça, on m'a éduqué aussi comme ça, c'est qu'on on nous fait croire qu'on nous donne tout. En fait, tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est cadeau, cadeau, cadeau, cadeau. T'es au chômage, tu vas être payé pendant X années, t'inquiète pas, t'as un souci, on va te prendre en charge. Mais l'entrepreneuriat, c'est pas ça. L'entrepreneuriat, c'est vous bosser pour vous. Arrêtez de croire qu'on va vous aider, que non, vous entreprenez, vous êtes tout seul à la barque, c'est à vous, c'est à vous de vous, de vous bouger le derrière pour faire en sorte qu'il y ait des résultats. C'est pas on demande à quelqu'un, ouais tu peux avoir les résultats pour moi, non, ça n'existe pas ça. Ou alors c'est des formules qui coûtent des dizaines et dizaines de milliers d'euros, comme là on le fait pour un client, on l'accompagne, c'est-à-dire qu'on met tout en place, mais on est sur des tickets qui sont euh, qu'ont rien à voir, on est sur des tickets à pratiquement 100 000 euros. Parce qu'effectivement, on met tout en place pour lui. Mais ça, ça se paye, c'est évident. C'est du temps, c'est de l'expérience, c'est tout ça que vous payez derrière. Mais si à un moment donné, vous voulez vous entreprendre et faire tout par vous-même, prenez une formation, formez-vous, suivez un coach, quelqu'un qui va vous expliquer comment faire. Et après, par contre, il faut bosser. On peut aussi apprendre énormément avec YouTube, bien évidemment. Mais par contre, après, il ne faut pas râler où il ne faut pas euh, tout simplement euh, euh, se plaindre parce que les résultats sont peut-être pas ceux excomptés, parce qu'ils vous feraient des erreurs. Mais encore une fois, il faut accepter de faire des erreurs, c'est normal, ça fait partie du, du cursus d'un entrepreneur. Mais l'entrepreneuriat, c'est du boulot. C'est du boulot, c'est du boulot mental, c'est de la préparation psychologique. C'est un peu comme si vous étiez un, je sais pas, un, un, comment un, un athlète de haut niveau, c'est exactement la même chose. Et faut être sur le haut taquet tous les jours mais ça marche c'est possible je vous le dis parce que je pense que j'ai suffisamment d'années d'entrepreneuriat pour vous expliquer tout ça mais le truc c'est que personne vous dira ça en vidéo personne vous vous parlera sur ce ton là je suis navré je suis un petit peu choquant etc mais enfin à un moment donné je vois trop de gens euh, qui sont en mode attente attente attente enfin euh, non euh, oui faites vous aider effectivement je suis là aussi moi pour vous aider c'est pour ça que je suis cette chaîne youtube je vous apprends beaucoup de choses mais à un moment donné, euh, c'est à vous de faire de... de, de, de... J'en discutais encore avec euh, quelqu'un aujourd'hui. Et c'est ce que je lui ai dit. J'ai regardé les vidéos, c'est très bien. Tout ça, ça donne... Du... Moi aussi, je le fais. Ça donne du... de la motivation. Ça donne des idées. OK. Mais après, les amis, bah après, c'est zapper tout ça, couper tout. Et feu, on y va. Et s'il vous manque des informations, ouais, vous prenez l'information, vous la payez l'information. Ouais, vous la payez. Mais à un moment donné, qu'est-ce que ça Franchement, de vous à moi, moi je serais payé quelques milliers d'euros pour me former correctement et avoir des informations qui me sont cruciales, qui vont faire gagner un temps de malade. Et derrière, partir sur un business qui va durer 5 ans et qui va me rapporter, je sais pas, peut-être 5000 euros par mois. Enfin à un moment donné, euh, on parle de ça quoi. Donc euh, c'est le mindset, c'est ce mindset d'entrepreneur que vous devez avoir. Et je me rends compte qu'au-delà des formations que je dispense sur la technique, je me rends compte que le mindset, c'est en fait, c'est la barrière numéro un. Parce que, pour la plupart, vous venez du, du monde du salariat comme moi, mais moi, depuis le départ, j'ai jamais été vraiment dans le… J'ai très vite quitté le salariat parce que ça ne me convenait pas. Je n'avais pas du tout ce mindset-là depuis le départ. Moi, je, j'étais vraiment entrepreneur depuis le départ, mais après, on peut l'avoir, ça, ça peut se travailler. Mais il va falloir vous remettre en question, les amis. Il va falloir euh, arrêter de croire qu'on va tout vous donner, que tout va être cadeau, que tout va être facile qu'il n'y aura pas de problème, qu'il suffira juste de compter ses sous à la fin du mois. Non, non, non, non, non, ça ne se passe pas comme ça. Et moi, je vois bien, j'ai même des copains salariés, etc. Et on voit bien, ils sont bercés dans ce monde de salariat où, bah, si à un moment donné, il y a des risques à prendre, bah, c'est pas eux qui vont les prendre, c'est la boîte qui va les prendre. C'est son patron qui va les prendre. Ouais, d'accord et alors dans ces cas-là, faut pas s'attendre non plus à… Parce qu'à un moment donné, euh, les résultats que vous allez obtenir, c'est lié aussi au risque que vous allez faire. Quand là, j'investis sur 23 sous-locations, je prends un énorme risque. Un risque contrôlé, certes, mais j'ai pris un risque. Et je prends des risques tous les jours. Quand j'investis sur sur plein de choses, sur... sur plein de domaines, je prends un risque à chaque fois parce que peut-être que je vais perdre tout mon argent et que je ne le retrouverai pas derrière. Mais ça c'est normal. L'entrepreneuriat c'est ça. Donc euh, je suis navré, je vous ai fait une petite vidéo un peu. Euh, mais.. F... Arrêtez de croire qu'il faut rester chez vous derrière l'ordinateur et euh, que, ou alors il faut aller chez un patron et puis euh, ouais, il y en a marre du patron. Bah non, dans ces cas-là, si vous voulez cette petite vie pépère, restez effectivement chez votre patron, bossez pour lui. Effectivement le soir, 17-18h, le c'est plié, c'est terminé. On est en week-end, samedi, dimanche, il n'y a pas de problème. Il en faut pour tout le monde et il n'y a pas de souci avec ça. Mais si à un moment donné, ça vous saoule et que vous avez marre de votre patron et de votre boulot, bah, soit vous changez de boulot, hein, soit dans ces cas-là, bah, vous, vous mettez à votre compte mais vous en acceptez aussi qu'il y a des conséquences et que derrière, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Non, ce n'est pas un long fleuve tranquille, je vous le dis. Par contre, si effectivement vous êtes, faites partie d'un réseau, vous êtes avec d'autres personnes qui font la même chose que vous, ça va surtout vous aider au niveau du mindset, ça va vous, vous développer votre esprit et il y a des erreurs que vous ne ferez pas Voilà. pour faire simple c'est en gros c'est ça mais moi je me suis construit tout seul euh, j'ai entrepris tout seul j'ai fait des erreurs je me suis vautré, j'ai mis des genoux à terre je me suis relevé, j'ai pris des coups hein, c'est comme un match de boxe hein. on se prend des coups, bah, je m'en suis pris euh, très clairement je m'en suis pris, je les ai acceptés mais par contre je suis remonté beaucoup plus fort ça ne m'empêche pas pour autant de, de savoir qu'il y a des domaines que je ne maîtrise pas et donc je me forme pour ça parce que je sais que je ne suis pas bon, je pourrais très certainement apprendre tout seul, mais ça va me prendre des années. Et moi, j'ai pas envie, j'ai pas de temps à perdre. J'ai pas de temps à perdre, je veux avancer. Moi, je vais être prêt dans un, deux, trois mois, je vais être formé et boum, j'y vais. Voilà les amis, ce que je vais vous dire de cette vidéo. N'hésitez pas à liker celle-ci, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et puis, bah, si vous souhaitez vous aussi vous lancer dans un business rentable autour de l'immobilier, je vous ai préparé bah, une petite formation gratuite. Et puis, je vous ai préparé aussi une série de 4 vidéos totalement gratuites que vous allez pouvoir récupérer dans la partie description de cette vidéo. Sur ce, bonne journée et moi, je continue ma mon chemin. Ciao